Qu'est-ce que la fête de la musique Donc la fête de la musique, c'est une fête qui se déroule euh, tous les 21 juin euh, en France. Donc c'est une fête où l'on célèbre euh, la musique et euh, le premier jour de l'été. Il y a énormément de concerts euh, dans les rues. Euh, par exemple, on peut se promener avec ses amis, avec sa famille et euh, écouter de la musique. Euh, on peut voir des gens jouer de la guitare, du violon, du piano, on peut entendre des gens chanter également. C'est une fête très agréable, les gens sont contents, ils sont joyeux. On se retrouve tous ensemble et on partage, on partage ce que l'on aime, on, on écoute de la musique tous ensemble et c'est une fête qui est très agréable.